Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Jusqu'à la version 4.4 de LibreOffice, les formes dessinées ne pouvaient contenir qu'un texte simple. La non-disponibilité des styles imposait des mises en forme directes, par exemple pour changer de police de caractère ou l'alignement du paragraphe. Depuis la version 4.4, le menu contextuel permet d'ajouter une zone de texte complexe aux formes dessinées. Les délimitations de la zone sont visibles en fonction de votre paramétrage d'affichage. Cliquez pour saisir dans la zone. Les styles sont disponibles. Paragraphe. et caractères. Nous pouvons taper des listes, insérer des objets, et tout autre objet complexe La suppression de la zone de texte se fera également par le menu contextuel. Attention, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les objets primitifs rectangle et ellipses de la barre d'outils dessin. Utilisez leur équivalent disponible dans les formes de base.